Avant d'intégrer MT Atlantique, j'ai fait une classe préparatoire scientifique, maths, physique, sciences de l'ingénieur. En première année, j'ai suivi le tronc commun sur le campus de Brest. En parallèle, j'ai réussi à m'investir dans deux associations. Le BDE, donc Bureau des étudiants, qui gère la vie des élèves sur le campus, et l'association humanitaire de l'école Atlantique Sans Frontières. Ça change beaucoup des classes préparatoires. On a des cours, mais on peut aussi profiter de la vie à côté, faire du sport, faire des amis. Pour autant, on apprend beaucoup de choses pendant cette année. J'ai choisi la TAF robotique et interaction autour justement des robots appliqués à peu près à tous les domaines pour l'instant, c'est encore assez généraliste. Plus tard, j'aimerais travailler dans le secteur biomédical, tout ce qui est plutôt exosquelette, prothèse pour pouvoir aider notamment les personnes handicapées. Opportunité et ouverture vers l'international.